Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle des petites anecdotes que je peux vous communiquer autour des salles de cinéma et de son envers du décor. Et là, j'ai eu envie de parler un petit peu de ma première journée de boulot, la première fois que j'ai travaillé dans un cinéma, parce que je vous ai raconté comment, j'ai débarqué dans le monde du cinéma et comment j'ai pu me faire une place au sein des salles obscures. Mais je ne vous ai pas raconté ma première journée de boulot. Et une première journée de boulot, c'est souvent très intéressant parce que ça permet de prendre la température un petit peu. Parce que si on aime un certain boulot ou si on a très envie de travailler dans un certain corps de métier, généralement la première journée de boulot, elle est assez décisive. Elle va tout de suite donner le ton si on va adhérer ou non à ce qu'on va faire après. Et si surtout, ben, en tant que potentiel, on va dire petit rêveur, on va pas avoir le rêve qui va être complètement désacralisé. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé à bosser un dimanche pour la première fois. Chose très rare. Hein. Je crois qu'à l'époque, euh, on m'avait dit d'ailleurs que c'était absolument exceptionnel qu'on forme quelqu'un un dimanche, parce que le dimanche, vu que c'est une grosse journée dans l'après-midi, ça vaut pas forcément le coup de former quelqu'un. Et donc, moi, je me suis retrouvé à être formé un dimanche et j'ai bossé pendant trois heures ce dimanche-là. C'était un dimanche de novembre qui était plutôt dynamique. Il y avait quand même pas mal de monde et je me suis retrouvé un petit peu dans le flux. Et euh, voilà, rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je prenne mes marques assez vite parce que sinon, j'allais mettre mes futurs collègues un petit peu dans la sauce et ça n'allait pas le faire. Donc du coup, je me suis tranquillement laissé porter et rapidement, on va dire que la personne qui m'a formé, qui saura se reconnaître si jamais elle se souvient un petit peu de moi, euh, elle a compris que, elle pouvait me laisser un petit peu faire ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais compris rapidement comment il fallait se débrouiller, comment il fallait faire les annonces au Toki lorsqu'une salle était, était prête, euh, qu'il fallait faire un petit peu le tour pour vérifier que tout tournait bien. Elle a rapidement compris qu'elle pouvait me laisser un petit peu faire. Et en fait, elle s'est aussi rendu compte que j'étais très enthousiaste. Parce que, je vais pas vous mentir, mon premier jour de boulot, c'était vraiment, vraiment, vraiment fun. Parce que pour moi, c'était vraiment... Un truc que j'attendais depuis très longtemps. Ça faisait de nombreuses années que je postulais dans ce cinéma. Ça faisait de nombreuses années que j'avais vraiment envie d'y rentrer. Et là, le fait qu'on me laisse y arriver, j'avais un sourire immense. Et il faut savoir qu'en plus, pour ajouter un petit, un petit peu de sucre au-dessus de tout cela, tous les gens qui allait devenir mes futurs collègues me connaissaient déjà un petit peu parce que j'étais un gros aficionados de cette salle. Donc du coup, ça fait que quand j'ai débarqué, ça leur a semblé presque cohérent en fait que je sois là et que je me retrouve à être avec eux. Donc du coup, ils étaient aussi très contents de m'accueillir au sein de l'équipe. Et, et moi, j'avais envie de leur rendre ça au centuple. Donc du coup, moi, je débordais d'énergie. Lorsque je donnais des annonces au Toki, je faisais ça avec un ton très enjoué. Lorsque je débarquais à l'accueil, j'étais constamment en train de dire « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main Parce que je peux venir, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. » Donc clairement, j'étais pas le dernier à vouloir proposer mon aide. Et ces trois heures sont passées hyper vite. Parce qu'en trois heures, on s'occupe très facilement. Après, ça c'est une autre histoire, mais sur les grosses journées de boulot, lorsqu'on est sur du 8h voire du 10h de boulot, là c'est un petit peu plus compliqué de réussir à constamment s'occuper et surtout à trouver constamment des choses à faire. Mais sur 3 heures de boulot, comme c'était le cas là, 3 heures de formation hyper intense, t'as pas le temps de t'ennuyer en train de découvrir des choses, tu apprends un petit peu le rythme du travail, tu es en train de voir comment il faut s'organiser pour faire en sorte de à la fois faire le tour des salles, nettoyer les salles, faire les annonces, faire le tour des toilettes, ensuite vérifier que tous les films démarrent bien, vérifier tous les démarrages de salles, ensuite revenir à l'accueil, demander s'il y a besoin d'aide, aller voir si par exemple au comptoir ou à la confiserie, ils ont pas besoin d'une réapprovision, c'est-à-dire soit de boisson, soit de pop-corn, soit de confiserie, c'est tout plein de petits trucs comme ça et tu te rends compte que ouais, sur un court laps de temps, si tu arrives à bien gérer ton temps et à faire en sorte de trouver à quel moment aider tes, tes camarades de travail, et ben tu vas vite réussir à bien t'occuper et tu ne vas pas t'ennuyer une seule seconde. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et quand je suis parti, ben, j'avais qu'une envie, c'était de revenir le lendemain. Comme quoi, c'était une bonne première journée de travail. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.